Bienvenue dans les vidéos de l'environnement Course Networking. Dans cette vidéo, j'aimerais vous donner un aperçu du portfolio électronique du CN. Le portfolio électronique, c'est une page personnelle, un peu comme une page LinkedIn, mais avec des fonctionnalités supplémentaires que vous ne trouverez pas sur une page LinkedIn. Nous allons faire un peu le tour du propriétaire en haut de cette page vous trouverez la bannière de couverture l'image de couverture que vous pouvez modifier en cliquant sur les appareils photo ici de même pour votre photo de profil et puis vous voyez que vous pouvez éditer toutes les sections de votre portfolio électronique juste en cliquant sur le bouton Edit. édit voilà, vous pouvez modifier le contenu très facilement il y a un petit éditeur à chaque fois Donc ici je vais annuler avec la fonctionnalité vidéo bio vous pouvez également enregistrer une petite vidéo de vous-même avec votre webcam pour vous présenter et puis vous voyez que vous pouvez également télécharger des documents comme votre CV de transcription de réussite académique et puis votre expertise, vous pouvez préciser dans votre portfolio en quoi vous êtes particulièrement bon vous pouvez également y ajouter une petite illustration comme vous le voyez et puis les recommandations, c'est extrêmement important vos collègues, vos formateurs les participants de vos cours peuvent également vous recommander les badges. Quand vous réalisez certaines activités, vous pouvez remporter des badges qui sont également les témoins de votre réussite académique ou professionnelle. Vous pouvez également, dans cette section, afficher des documents. Ici, j'ai par exemple ajouté mon CV en français, des dépliants en français sur le CN. Le programme d'un MOOC que nous avons réalisé auparavant, et puis les certifications que j'ai obtenues en Blended Learning. Vous pouvez également ajouter vos compétences et centres d'intérêt. Alors vous voyez qu'en face de certaines de ces compétences, il y a une icône en forme de document. Si vous cliquez dessus, eh bien ça va vous amener directement vers l'épreuve de ces compétences. Ici par exemple, ce sont deux certificats en Blended Learning qui attestent effectivement de ma compétence dans ce domaine retournons au portfolio maintenant l'ensemble du portfolio, voilà si vous avez publié des ouvrages, des documents, etc. vous pouvez également les ajouter dans la section publication et puis en dessous vous avez des sections libres dans lesquelles vous pouvez ajouter des compétences, des actions, des projets que vous avez réalisés auparavant donc, par exemple ici j'ai ajouté des conférences, un MOOC, etc. et donc c'est absolument libre et en cliquant sur l'image vous accédez directement à la description de ces sections libres. Et évidemment... En cliquant sur le petit crayon, pour vous pouvez les éditer. Les cours, ce sont ceux que vous suivez, mais également ceux que vous donnez si vous êtes formateur ou enseignant. Et puis les CNPost, ce sont les billets que vous avez publiés dans le CN et que vous avez attachés à votre portfolio électronique. Donc ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Il y en a un, ce qui s'affiche, mais vous pouvez les voir tous en cliquant sur ce bouton bleu. Quant à ce diagramme, il vous affiche les engagements sociaux que vous avez avec les autres participants de vos cours. Donc les billets, les commentaires, les likes que vous avez échangés et qui sont ces personnes avec qui vous échangez sur le réseau jetons à présent un coup d'œil sur ce menu voilà je clique dessus et vous avez peut-être noté que dans votre portfolio les sections n'apparaissent pas exactement dans le même ordre que dans le mien c'est parce qu'en réalité avec ce lien vous pouvez modifier l'ordre d'apparition de vos sections et ne pas les faire apparaître comme dans l'ordre établi par défaut alors si je clique sur un lien de ce menu vous allez voir que je vais pouvoir me déplacer dans les différentes sections directement. Donc ici, je peux aller directement à CV et documents divers, par exemple. Mais le ce menu, pour le moment, et revenons au menu du haut. Et vous voyez, dans Privacy Settings, en réalité, le portfolio peut être trouvé par un moteur de recherche ou par d'autres participants de vos cours. Vous pouvez également, avec Privacy Settings, décider de modifier ces paramètres de visibilité et donc par exemple rendre votre profil invisible à la recherche par d'autres membres du CN mais également invisible à la recherche par des moteurs de recherche comme Google par exemple sur cette page de Google, cette page de résultats vous voyez que mon nom apparaît avec mon nom d'utilisateur CN si je clique dessus et eh bien aux oh, surprises voilà c'est mon portfolio électronique CN qui va apparaître et donc je peux par cette commande « de Privacy settings », rendre mon portfolio invisible au moteur de recherche. Merci pour votre attention et à très bientôt.